On dit au nom de Jésus On dit au nom de Jésus On dit gloire à Dieu Gloire à Dieu Béni soit l'éternel mon rocher Mes droits Béni soit l'éternel mon rocher La droite de l'éternel La droite de l'éternel Je ne mourrai pas je ne mourrai pas je ne mourrai pas au nom de Jésus on dit au nom de Jésus on dit le sang de Jésus le sang de Jésus mon dieu béni où l'église là a chanté à la gloire de Dieu dans 16 écho des élus dans monte soif dans moi pas de une satisfaction plaisir le monde trompé dans moi mais en bonjour les t'a cherché soulage soulagement Jésus te dit, viens joindre le reprône dans moi. Bon Dieu béni, téléspectateur, ou même captant de nous sur Radio Changement 88.7. Bon Dieu béni, et l'église là, bon Dieu béni, On dit ciel vous nous. moi. Ciel vous nous au nom de Jésus. Yes. Ah ah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 Plaisit le monde, plaisit le monde a été tombé Mais oui, oh oui, oui. bonjour, mais oh bonjour Lève-t'a chercher, soulagement. Jésus t'a dit, vite à le repos Oui, moi t'ai joué lui, oui, moi t'es joué Versus la vie grâce à Jésus, qui te nourrit pour nous. la prière, nous pas la prière. Sans lui couler, sous moi calvé, et Jésus, satisfait nous. Lui, satisfait La vie, triste. Les pâtes, coco, connaissez Est-ce qu'on à l'église? là. toi? de toi? Et toi? te toi? Et toi? Et est-ce qu'on a l'effet de l'Evoudi ça après Oui, vous êtes joué de lui Ah, mais sous la vie Grâce à Jésus Oh, sans l'écouler Sous-moi calvée Et couvée Et couvée Bon Dieu, ben nous, téléspectateurs. Bon Dieu, ben nous, bon Dieu, ben nous, bon Dieu ben nous, l'église. La fille de l'église. La fille de l'église. L'impact coco, n'est-ce pas? La construction, un moment ça. L'église, a ai un moment pour ça. Mais grâce, mon Dieu l'ouvre sous la fia, où je la Oui, oui, moi t'es t'ai joué. La sous la fia, grâce à Jésus, oh l'idée couler tu vois Caldera, Ecolier, Chassons Mais pour qui ça ou mise Oui. Oh, péché. Yeah. Oui Jésus, le fait oui où est joué que tu Ah, merci la vie, grâce à Jésus, qui t'a mouru pour moi, t'a mouru pour Oh, sans lui Est-ce qu'on songe sans Jésus t'écouler sous la croix Moi t'en Et qu'on Lui satisfait, plus satisfait, plus satisfait l'Église Lui satisfait nous Oh, chante Il vouait être joué Et sous la vie Combien vient où Jésus sortit nous à ce et les spectateurs, est-ce qu'on Quand Côté Jésus aussi, alors Est-ce qu'on changeait Est-ce qu'on changeait Sans l'idée, coulée. Sans lui lui, lui. sous toi, calmer, à pas pas Écouté, là Lui satisfait, satisfait, Lui satisfait, Oui, vous êtes sous la vie, Grâce à Jésus, qui te pour nous la nous la, la, la, la, la, la, la, la, la sans Jésus fait gros chemin, lui passe un paquet de côté pour porter la vie vers le dision. Jésus. Jésus. Yes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui s'allie Qui s'allie Qui s'allie du ciel, ciel au nom de Jésus. Ciel, ciel au nom de Jésus. bon oui. Dieu bénit l'église là. Yes, on a continué continuer chanter pour nous la prière à la gloire de Dieu. Vers champ d'espérance. On ensemble avec moi dans 22 créoles au nom de Jésus, chant d'espérance. Seigneur bon Dieu, moi la vie ma a rempli à On dit merci Jésus. On dit merci Jésus. Musiciens, bon mon Dieu bénis nous cœur d'adoration mon Dieu bénis nous à la gloire de Dieu nous chanter Seigneur, bon Dieu moi la vie Dans tout ça en dans tout ça à tout La où t'en songe, Là où Nous ne nous respecter. Dieu veut nous mettre dans ce tout ce mon Dieu, Est-ce qu'on la boue? Est-ce qu'on a consacré la Est-ce qu'on a la Est-ce qu'on a ça, Chantez comme si la belle la Chantez comme En plus il même avant du frère Et le Seigneur seul veut boue pas longé mais va au pas longé au cas Pourquoi tu pas, de et ça, va, va, va, va, va, va, va, va,